Alléluia, Alléluia. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Soyez le bienvenu à la Nouvelle Jérusalem-Lande, à notre culte dominical. Nous voulons qu ensemble ce matin célébrer le Seigneur. L'élever, le louer, lui dire, ô combien il est bon. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique. Est-ce que vous êtes dans la joie Amen. Si vous êtes dans la joie, nous allons chanter, c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie, encore une fois. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Oh. dire merci, merci pour la grâce merci. que tu nous as accordée encore merci. durant cette semaine C'est celui qui nous a gardés seigneur tu nous as préservés oh. de tout merci. mal papa tu as été seigneur merci. mon dieu le bouclier merci. tu as été notre bannière oh. au oh. oh Père éternel merci. nous t'élevons encore Rose, ce matin merci. nous te louons encore pour tes bienfaits que tu as renouvelés merci. pour tes compassions Seigneur mon Dieu qui ne sont pas arrivés à leur terme que tu es encore renouvelé, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ta bonté et ta fidélité, Seigneur mon Dieu, soit célébrée. Sois célébrée encore ce matin, Seigneur, dans nos cœurs. Sois célébrée encore ce matin au milieu de nous. Oh Jésus, Jésus, nous te célébrons, nous t'élevons. Parce que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous allons encore en ce moment... Inviter le précieux Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous allons demander ensemble que le Saint-Esprit vienne régner, qu'il vienne prendre le contrôle encore de ce culte, parce que sans lui, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Nous allons demander que le Saint-Esprit vienne remplir ce lieu, vienne remplir nos cœurs, ouvrant nos bouches et prions. Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore en ce moment devant toi parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes capables de rien. Nous pouvons tout par toi, ô Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons t'inviter encore ce matin au milieu de nous à venir régner, à venir prendre le contrôle. Prends le contrôle de ce culte, prends le contrôle du déroulement de toutes choses, prends le contrôle de la prédication, de la louange, de l'adoration, du moment des offrandes, de la prière. Prends le contrôle de toutes choses au Saint Esprit de Dieu. Esprit de force, viens encore renouveler nos forces ce matin. Esprit de joie, viens encore renouveler notre joie ce matin. Esprit de paix, viens encore renouveler notre paix. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, saint-Esprit de Dieu, viens encore en ce lieu. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire.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 Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire, de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi et, eh, de toi et, eh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je veux être comme de toi et, eh, je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et, eh, de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, être comme toi. Ce matin encore, nous nous préparons à louer, à adorer notre Dieu. Nous, nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu vienne encore remplir nos cœurs. Afin que nous puissions apporter au Seigneur les paroles dont il a envie d'entendre. Afin que nous puissions encore toucher le cœur du notre Dieu très haut. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être comme toi. Toi qui es A avec le Père, nous voulons être comme toi. C'est pourquoi nous te demandons, précieux Saint-Esprit de Dieu, de venir encore remplir nos cœurs ce matin. Viens remplir nos cœurs ce matin. Viens encore remplir nos cœurs de ton amour. Viens encore témoigner dans nos cœurs combien oh, tu es bon. Viens encore témoigner dans nos cœurs oh, combien tu es grand. Viens encore témoigner dans nos cœurs oh, combien tu es incomparable. Viens encore témoigner dans nos cœurs oh, combien tu es l'unique et le véritable Dieu. Nous voulons le proclamer ensemble encore ce matin. Nous voulons dire que nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut toucher nos cœurs comme Dieu peut toucher nos cœurs. Si nous sommes encore réunis ce matin, c'est parce que Dieu a touché nos cœurs. C'est parce que Dieu nous a attirés dans sa présence. Nous voulons encore l'élever. Nous voulons encore le glorifier. Parce qu'il est digne d'être loué, digne d'être élevé. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de Dieu. Alpha omega Chantons ensemble qu'il est l'alpha et l'oméga Alpha omega Hey Lui combien il est le commencement et la fin de toutes choses. Disons-lui ô oh, combien il est celui qui est le maître de temps et des circonstances. Disons-lui ô oh, combien rien n'échappe à son contrôle. Combien il est grand, combien il est glorieux, combien il est tout-puissant, combien il est incomparable, combien il est l'unique et le véritable Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nul n'est comme Lui. Nul n'est comparable à lui, nul ne peut se mesurer à lui, ni en grandeur, ni en puissance, ni en majesté. Il est le Dieu trois fois saint, il est le Dieu élevé dans les lieux très hauts, couronné de gloire et de puissance, celui qui est digne d'être loué, celui qui est digne d'être adoré, celui qui est digne d'être loué. Kolo tika na sanjolayo, Amen, amen. Amen. Aleluya, amen, amen Kolo tika na yembe yo, Amen Kolo tika na kumisa yo, amen. Kolo tika na sanjolayo, Amen, amen. Yeah, amen. Tikanga ina netola yo, Tikanga sanjola tika sanjolayo Sayo, Amen, Hallelujah. Tick and I in a little layo, Tick Amen, Hallelujah. Tick and I in la amen haleluya nakomba libota to bikite nakomba nokoto bikite to bikite nakomba na yesu amen amen haleluya nakomba eklesia to bikite nakomba pasteur to bikite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 Yeah, yeah, yeah. Amen, hallelujah. hallelujah. Oh, kasina nga kita punga eh, kasina nga kita pega eh. Oh, bigkis ya ya. I Oh, to the glory, to the glory, glory, monangana. To the glory, to the Amen. Amen. Il est qui est qui m'a aimé Amen, amen Alléluia Amen Oh le Seigneur Amen Il est qui est Amen Qui m'a aimé Amen Alléluia Amen So, Amen, Amen, Hallelujah. Amen. Oh, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Et nous fera encore pour laisser notre Dieu, pour l'adorer, il est celui qui est, celui qui n'a aucun nombre de variations, celui qui ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu aujourd'hui. Jésus Christ des apôtres est notre Dieu aujourd'hui. C'est lui que nous avons encore choisi de louer, d'élever, d'adorer ce matin. Élevons-nous ensemble et disons-lui ô combien nous l'aimons, disons-lui ô combien il est bon, combien son amour est manifeste dans nos vies, combien oh ses bontés se sont, sont encore renouvelées ce matin dans nos vies. Jésus nous t'élevons, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, dans les lieux très hauts, toi qui es assis à la droite du Père couronné de gloire, nous t'élevons davantage encore ce matin parce que tu mérites l'élévation, tu mérites l'adoration, tu mérites, Seigneur mon Dieu que nous te glorifions, nous glorifions ton nom Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom Tu as le nom le plus puissant Tu as le nom au-dessus de tout nom qui peut être nommé Dans le siècle présent ou dans le siècle à venir Tu es celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Le véritable c'est toi C'est toi que nous élevons encore ce matin C'est toi que nous proclamons encore au milieu de nous Comme étant l'unique et véritable Dieu, Oh, sois magnifié à jamais, sois magnifié à jamais, sois exalté, sois exalté Jésus, Jésus, roi des rois, Jésus, prince de paix, Jésus, la source de nos vies, Jésus, la source de notre paix, la source de nos bénédictions et de bienfaits, c'est toi nous t'élevons ce matin, nous élevons nos mains, nos mains, nous élevons nos mots, nous élevons nos cantiques en ton honneur, en ton honneur pour ta gloire à toi et à toi seul. Sois élevé Jésus, sois élevé Jésus, sois élevé le véritable, celui qui subsiste à jamais, celui devant qui tout genou fléchit, celui qui est au-dessus des autorités. Celui qui est au-dessus des trônes, au-dessus des divinités, Jésus, nous t'élevons et nous fléchissons nos âmes devant toi. Ce matin, nous t'élevons, nous, nous élevons ton nom, Jésus, nous élevons ton nom, Jésus. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Toi sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux, ô oh Seigneur. Merci parce que tu honores la foi de l'Église. Merci parce que tu honores notre démarche de venir dans ta maison pour invoquer ton nom, te célébrer, te louer, t'exalter, ô oh Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as promis des baptêmes du Saint-Esprit. Merci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 le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci pour le témoignage que nous donne le Saint-Esprit. Merci pour ce témoignage intérieur qui nous dit que nous sommes fils de Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, nous sommes cohéritiers avec Christ et nous sommes héritiers de Dieu. Merci pour cette position céleste que tu nous as donnée, qui ne peut être Ravi, qui ne peut être volée, qui ne peut être détruite, mais qui est en sécurité en toi seul, ô oh Dieu. C'est pour ça, Seigneur de gloire, encore ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élévons, nous t'acclamons, toi le roi des rois, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la la souveraineté, la puissance pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour, siècles des siècles, pour, siècles des siècles, pour élever vos lentaux élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Père de gloire, le couloir est ouvert, ô oh Seigneur, les cœurs sont ouverts, ô oh Dieu, ils sont disponibles, Seigneur, à une nouvelle étape avec toi, à une nouvelle expérience avec toi, à une nouvelle communion avec toi. C'est pour cela, ô oh Dieu de gloire, je prends autorité encore ce matin contre tout esprit, qu'une Confesse pas le nom de Jésus, je le brise et chasse dans le lieu aride au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit. Or oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, l'arrêt de la liberté, qui est la liberté du Saint-Esprit dans ce culte, oh Dieu, qui est la liberté du Saint-Esprit dans ce culte, oh Dieu, au oh nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur.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 Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur Alléluia Alléluia Oh, merci Seigneur de gloire Merci Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de gloire Comme dans nos bonnes habitudes bien-aimées du Seigneur, nous allons prendre notre confession de foi, notre confession de foi, nous allons le reciter ensemble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 Pendant que nous sommes debout, si nous pouvons prendre aussi nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne prendras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. » ni des représentations quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point à punir celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. En six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son beurre, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Merci bien-aimé du Seigneur. Pouvons-nous asseoir. Merci pour votre participation et collaboration. Alléluia, Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur, merci, merci Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, merci, merci, Jésus de tout cœur. Eh, eh. Merci, merci, Jésus, merci, merci, Jésus, merci, merci, Jésus de tout cœur. Alléluia Voilà, c'était pour permettre aux enfants de pouvoir aller progressivement à l'école du dimanche. Amen. Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Comment allez-vous Est-ce que tout va bien Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est protégé Amen. Alléluia, alléluia. Nous n'avons pas peur. Alléluia. Il ne faut pas fonctionner dans la peur, il faut fonctionner par la foi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous avons appris que les chiffres sont en train d'augmenter de plus en plus par rapport à cette contamination du Covid-19. Faisons de notre mieux, respectons les mesures barrières et autres. Faisons de notre mieux. Partout où nous sommes, que ce soit à l'Église, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les espaces publics, protégeons-nous le mieux possible et ne fonctionnons pas dans la peur. Alléluia Alléluia J'en parle peu du Covid concernant la pensée de Dieu par rapport à cette maladie. J'en parle peu, mais un jour, nous en parlerons si besoin s'en faut. Alléluia Voilà. Mais en tout cas, restons focalisés là-dessus par rapport à notre Dieu et euh, ne paniquons pas, ne soyons pas effrayés. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nos Bibles ce matin encore, si nous pouvons prendre nos Bibles. Nos Bibles papier, nos Bibles électroniques, nos Bibles nos Bibles en parchemin. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont des Bibles en parchemin. Alléluia. J'ai une vieille Bible, euh, une vieille Bible qui date du Moyen-Âge. Je l'ai à la maison, me l'a offerte. Avec, vous voyez des Bibles là avec, euh, avec des dessins avec des dessins en rouge, en différents coloris. J'ai cette Bible dans, dans, à la maison, une Bible euh, qui est un trésor. Alléluia Mais quel que soit ton type de Bible, euh, prends-la, comme ça nous allons le lire ensemble. Nous prenons le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel 37, 1 à 14. La Bible dit... « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, dis-leur ossements desséchés. » Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eu un bruit. Et voici ses filles en mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici leur vent de nerf, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens de quatre vents, souffle, rabba sante keredo Esprit vient de quatre vents. Souffle sur ton peuple, ô Dieu des armées. Oh, souffle sur ton peuple, Seigneur. Souffle dans ces cultes, ô Dieu. Souffle, Seigneur, au milieu de nous. Souffle au travers des ondes, ô Dieu, un souffle de vie, un souffle d'espérance, un souffle de restauration. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné. Et l'Esprit entrant en eux, ils reprirent vie et se taire sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il met du Fils de l'homme, ses eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, disent, « Nos eaux sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, « J'ouvrirai vos sépulcres. » Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramenerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Père, merci pour la parole que tu m'as donnée ce matin pour ton peuple, ô oh Dieu. Elle fut combien une bénédiction pour moi-même, ô Seigneur, et qu'il en soit ainsi également pour ton peuple, ô oh Dieu. Et pour chaque personne qui aura l'occasion de s'y connecter, de l'écouter, ô oh Dieu de gloire. Merci de télécharger en moi tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta volonté et ton intelligence, ô oh Dieu. Merci de te servir de tout mon être et de ma bouche pour être le porte-parole de ton message ce matin. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien aimé du Seigneur, le texte que j'ai pour nous ce matin. Le dimanche passé, lorsqu'on a fini le culte le lundi, j'avais une pensée de parler d'autre chose. Et le vendredi, pendant que nous étions au culte ici, ceux qui étaient en présentiel et qui ont suivi aussi de façon connectée, j'ai été conduit à parler de ce texte d'Ézéchiel 37, du haut de la chair, alors que je n'avais pas prévu d'en parler. Et pendant que j'en parlais, lorsque le culte a pris fin, pendant que je retournais, le Seigneur m'a fait comprendre une réalité de ce texte, que depuis lors, je n'ai jamais saisi cette réalité-là, cette pensée derrière ce texte. Alors j'ai compris que c'est ce qu'il voulait pour nous ce matin. Le texte ici de Ezekiel 37. Le personnage principal qui est en action, entre autres, le personnage humain qui est en action, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, le nom Ézéchiel signifie fortifié par Dieu. Fortifié par Dieu. Et j'espère, et je le crois fortement, que le message de ce matin, c'est un message de fortification. C'est un message qui donne et qui donnera à chaque personne qui s'y connecte et qui prend cela comme étant sa parole, une force nouvelle. Ézéchiel signifie fortifié par Dieu. Lorsque le Seigneur vient visiter Ézéchiel, Ézéchiel était en déportation avec au moins 10 000 personnes, ils étaient en déportation du royaume de Juda à Babylone. Ils étaient captifs à cause des péchés, de l'idolâtrie du peuple. Dieu a averti à plusieurs reprises le peuple. Le peuple n'a pas écouté et cela finit par la déportation. J'en parle pas en profondeur parce que l'année passée, nous avons eu à parler de tout ceci. Lorsque nous avons vu les douze portes. Alléluia Ézéchiel était en déportation. Il avait l'âge de 25 ans. Lorsque le Seigneur vient le visiter, et l'établit comme prophète, il avait l'âge de 25 ans. Et Ézéchiel, à part le fait qu'il était prophète, il était aussi sacrificateur de Dieu. Il était un sacrificateur. Il travaillait dans le temple. Et dans Ézéchiel chapitre 1er, la Bible dit « À la 30e année, la parole de l'Éternel se révélait à Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel est arrivé à l'âge de 30 ans, non seulement il était déjà prophète de l'Éternel, mais son ministère a pris une dimension supérieure. En plus de la charge de prophète, il a reçu également la charge de la sacrificature. Parce que en ce temps-là, ne pouvait être sacrificateur pour opérer dans les temples lorsqu'on arrivait à l'âge de 30 ans. C'est la même chose aussi avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a commencé son ministère de souverain sacrificateur sur terre et qu'il poursuit encore au ciel. À l'âge de 30 ans, son ministère a commencé. Ézéchiel est à la fois prophète et sacrificateur de l'Éternel. Ézéchiel, c'est un contemporain de Jérémie. Lorsque Ézéchiel avait 25 ans, Jérémie avait à peu près 45 ans. Il est contemporain également de Daniel. Daniel était en déportation comme Ézéchiel. Il est contemporain de Néhémie. Il est contemporain d'Esdras. Il y en a qui sont de sa génération comme Daniel. Il y en a d'autres qui étaient plus âgés que lui comme Jérémie, comme des Néhémie, comme des Esdras. Et Ézéchiel aussi était marié. C'était un homme qui était marié, qui avait une femme. Et avec sa femme, il était en déportation. Ça veut dire qu'ils ont été pris de leur territoire de Judée pour être transportés en Babylone et ils étaient des captifs, des esclaves. Et Ézéchiel aussi, lorsqu'il était en exil, comme les 10 000 personnes, le souhait d'Ézéchiel et de toutes ces dix mille personnes, eux tous avaient le souhait de retourner un jour à Jérusalem, leur patrie mère. De retourner un jour. Et il y a des prophéties qui se sont levées. Il y a des prophètes qui se sont levés pour annoncer au peuple un retour rapide en Judée. Si nous prenons par exemple Ézéchiel chapitre 13, verset 3 Ézéchiel 13 verset 3 La Bible dit Ainsi parle le Seigneur Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien Le verset 16 nous dit Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix dit le Seigneur l'Éternel pendant que le peuple était en déportation, Ézéchiel, le chapitre 13 que nous venons de lire, il y a des prophètes qui se sont levés pour dire au peuple que vous allez retourner bientôt rapidement en Juda, bientôt rapidement à Jérusalem. Et Ézéchiel reçoit une prophétie contraire à ce que tous les autres prophètes disaient, en disant, voici ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit que tous ceux qui vous prophétisent un retour immédiat à Jérusalem, ce sont des faussetés. Ce sont des prophètes insensés, autrement dit de faux prophètes. et Ézéchiel prophétisait et avertissait le peuple sur la destruction de Jérusalem et la prolongation de leur exil. Dès lors, il n'y avait pas d'espoir immédiat de retour. Voyez la majorité des prophètes qui disent au peuple, le retour est immédiat. Mais Ézéchiel, le seul, il se lève pour dire « Moi, le Seigneur m'a dit que le retour n'est pas immédiat, que vous allez rester encore longtemps ici. » Parce que la prophétie qui a été donnée concernant la déportation et sa durée, c'était une prophétie qui devait durer, une déportation qui devait durer pendant 70 ans. 70 ans. Un jour, on parlera, je crois qu'on a déjà parlé de ça lorsqu'on parlait de l'Apocalypse. Ézéchiel se levait lui seul pour déclarer cela. Et si nous prenons par exemple Ézéchiel, le, verset, le chapitre 33, Ézéchiel 33, versets 21-32, la Bible dit, la douzième année, le cinquième jour de dixième mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. « La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, fils d'homme. Ceux qui habitent ce ruinent dans le pays d'Israël disent, « Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. C'est pourquoi, dit-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » « Vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays, vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la forme de son prochain et vous posséderiez le pays. »« Dis-leur ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par le paix. » Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture de bêtes. Ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes, mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Voyez-vous Ezekiel prophétise le contraire. Parce que non seulement Dieu lui a dit, Dieu lui a révélé, et aussi le peuple qui était resté, le peuple qui était resté n'a pas compris le jugement de Dieu et que cela devait leur pousser à une répentance. Ils ont continué à pratiquer leurs abominations. Ils ont continué à adorer des idoles et à élever toutes sortes de statues. Ils ont continué à vivre dans le péché, et même de façon outrancière. La violence était répandue dans le pays. Le sang coulait dans les pays. Il y avait des morts par-ci, par-là. Il y avait, on prenait des femmes, des gens. On déshonorait les femmes. Et malgré qu'ils vivaient dans cet état de péché, ils pensaient et espéraient toujours que Dieu allait ramener Israël, Jérusalem dans sa splendeur, et ramener tous les déportés. Et il y a des prophètes qui se sont levés pour leur dire cela. Le exécuté, le seul, se lève et dit, non, non, non, non, détrompez-vous mes amis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, cela va s'accomplir. Vous ne retournerez pas de façon immédiate à Jérusalem. Prenez-y, garde, vous allez rester encore plus longtemps ici. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, il, en peut, il peut aussi être le cas pour nous. Tu reçois une parole qui te dit A, tu reçois une autre parole qui te dit B. Tu es totalement dans la confusion. Mais comment savoir celle qui est la vérité et celle qui n'est pas la vérité Comment discerner le bien Comment discerner le mal Comment discerner réellement Ainsi parle le Seigneur et comment discerner Ainsi parle le Seigneur. Comment discerner Alléluia on arrive à Ézéchiel 37. Ézéchiel dit au peuple, voilà le retour n'est pas immédiat. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de bonheur, c'est un Dieu de bonté, de miséricorde et de compassion, même s'il amène un jugement, il amène toujours un moyen de pouvoir se tirer du jugement, un moyen de pouvoir échapper au jugement, même si le peuple est en déportation. Même s'il dit à Ézéchiel que ça va encore durer, mais en même temps aussi, il laisse entrevoir à Ézéchiel qu'un jour, la déportation prendra fin. Un jour, ce peuple retournera dans son pays. Un jour, ce peuple prendra possession de son pays. » Et Ézéchiel 37 montre aux prophètes de façon imagée la restauration que le Seigneur prévoit de réaliser pour son peuple. C'est pour ça, dans Ézéchiel 37 au premier verset, la Bible nous dit « La main de l'éternel fut sur moi » pour dire « C'est une vision que Ézéchiel a reçue. La condition extérieure était contraire, désolation. » Mais Dieu prend Ezekiel, la mène dans sa dimension pour lui donner une projection du futur. Voilà ce que moi je veux faire. Alléluia! Imaginez, toi et moi, nous vivons dans une, dans une période comme celle-ci, où il y a toutes sortes de mauvaises nouvelles concernant cette maladie. Mais tout le monde parle un langage de mort, de destruction. Toi tu viens, tu dis, non, non, non. Derrière ce mort ici, il y a la vie qui vient, il y a la restauration qui vient, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Les gens vont te prendre un peu comme un esservelé, Mais comment tu es arrivé à cela? Parce que Dieu peut te faire la grâce de te prendre et de t'amener dans une dimension spirituelle afin de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible. C'est la vision de l'aigle. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes, nous en tant qu'enfants de Dieu. Savez-vous que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste en Dieu. Notre position est dans le ciel. Ça veut dire qu'en étant au ciel, nous avons la capacité, si réellement nous cherchons Dieu, de recevoir la révélation. Que ce qui est, n'est pas forcément ce qui est. Alléluia Le physique n'est pas forcément la réalité. La réalité n'est pas forcément la vérité. Et saisir la vérité de Dieu. Au milieu du chaos, Dieu te donne une vérité qui est contraire. Et c'est sur cela que tu dois t'attacher et t'y accrocher. « La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta par son esprit. » Esprit, ici, c'est avec grand E. Ça veut dire le Saint-Esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Remplie d'ossements. Voyez, Dieu prend Ézéchiel. Il l'amène en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Et il dit à Ézéchiel que ces ossements-là, en plus qu'ils sont totalement desséchés. Ça veut dire hein, qu'ils n'ont ni nerfs ni Vous Voyez par exemple, moi j'aime beaucoup manger euh, le poulet. J'aime beaucoup manger le poulet, surtout les ailes de poulet. Alléluia Parmi mes plats préférés, c'est des ailes de poulet. Et ce que j'aime dans les ailes de poulet, c'est que tu peux manger tout. Tu peux manger la chair, tu peux manger euh, la peau. Et surtout, les eaux, tu peux les broyer. Alléluia Il y a une sève qui est dans les eaux des ailes de poulet, qui est merveilleusement goûteuse. Alléluia Mais sur ces eaux-là, il n'y avait ni chair, ni, ni nerf. C'était totalement sec, totalement desséché. Et le Seigneur dit à Ézéchiel que ces ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. C'est moi, tel que moi, je vois la maison d'Israël. Ça veut dire le peuple en déportation. Et le peuple qui est resté à Jérusalem dans les ruines, spirituellement, c'était un peuple comme des eaux desséchées. C'était un peuple qui égale ossement desséché. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. À cause du péché, le péché peut amener une vie à être une vie comme des ossements desséchés. Le péché amène la mort. Le peuple en déportation, le peuple qui a été tué, le peuple qui a été abandonné, est abandonné, c'est un peuple décessé, desséché, ça veut dire que c'est un peuple qui est mort à cause du péché. Parce que le péché tue. Le péché amène à la fois la mort spirituelle et également la mort physique. La mort spirituelle, ça veut dire une séparation avec Dieu. Une séparation avec Dieu. On n'est plus en contact avec Dieu. On n'est plus en communion avec Dieu. Ça veut dire que lorsque une personne vit dans un péché, dans l'iniquité, ne veut pas se repentir. Ça veut dire qu'il y a une séparation avec Dieu. Il y a une mort spirituelle avec Dieu. Dès lors, tous les prophètes des malheurs qui venaient, des prophètes qui venaient prophétiser le bonheur du peuple, alors qu'eux-mêmes vivaient dans le péché, ce qu'ils recevaient comme prophétie, n'étaient pas les prophéties de Dieu, puisque quand on vit dans le péché, on est séparé de Dieu. Dieu ne vit pas dans le péché, Dieu n'entre pas dans les combines de péché, Dieu n'utilise pas des hommes pécheurs, Dieu n'utilise pas des hommes remplis de toutes sortes d'iniquités. Il peut le faire par moment, mais à un moment donné, il va appeler la répentance pour que tu changes. Parce que le péché suit le ministère, suit la vérité, suit la parole et amène une dénaturation. Le péché empêche également le Saint-Esprit d'opérer. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Et là lui, se gardait, il avait 25 ans. 25 ans. À l'âge de 30 ans, il commence. Et selon les historiens, il a fait 22 ans de ministère. 22 ans de ministère. Et il paraîtrait que selon l'histoire, il a été tué par un prince parce qu'il condamnait l'idolâtrie de ce prince. Ézéchiel, Dieu prend ce prophète, il lui montre la maison d'Israël, ossement desséché. Vis-à-vis -vis de Dieu, son peuple est devenu des ossements desséchés. À cause de quoi À cause du péché. Ne jouons pas avec le péché bien-aimé. Le péché a des conséquences désastreuses. Les conséquences ici, ça a mené une déportation, une perte de tout. Et cela a duré 70 ans. 70 ans cela a duré. 70 ans à cause du péché. Donc ça veut dire que des enfants qui n'ont pas péché, ils sont nés en déportation, subissant les conséquences des péchés des ancêtres. Alléluia Parce que Dieu dit, je bénirai jusqu'à la millième génération et je m'en jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, Alléluia même s'il dit, celui qui pêche contre moi, c'est celui qui sera condamné mais tu peux naître dans un environnement où le péché a amené des malédictions, a amené des problèmes dans des familles, dans des couples dans des nations, dans des pays et tu as subi malgré toi les conséquences, Alléluia et la vie devient difficile pour toi parce que tu dois te battre et vaincre les démons qui ont dominé tes ancêtres, les démons qui ont soumis tes familles, ça devient ton combat, alors que toi tu devais être dans un état de praise and worship si les parents avaient marché avec le Seigneur. Alléluia Vous qui n'êtes pas encore mariés, saisissez la grâce que vous avez de marcher avec Dieu de chercher profondément Dieu parce que les bénédictions que vous recevez vous les transmettrez à vos enfants jusqu'à la millième génération vous leur laissez un héritage un héritage que rien ne peut corrompre que rien ne peut suyer et sur base de cet héritage là ils vont commencer à construire ils ne vont pas commencer la vie à zéro ils vont commencer la vie avec un héritage certain Alléluia les ossements desséchés. Des eaux. On nous dit que ces eaux là étaient complètement secs. Ça veut dire, ils étaient dans un état de pourrissement total. Et la disparition de la chair et de nerfs. Ça veut dire, une situation perdue. Et le peuple lui-même disait que nous sommes perdus. Nous n'avons plus d'espérance. La désolation totale. Est-ce que, ta situation actuelle te semble comme totalement perdue Es-tu dans une situation aujourd'hui, maintenant pendant que nous parlons, où pour toi tout est perdu Pour toi, il n'y a plus de rémission Pour toi, il n'y a plus d'espérance pour, pour toi, il n'y a plus de solution Es-tu dans une situation comme celle-là Si tel est le cas, tu es à la bonne place aujourd'hui. Alléluia Les os, selon le dictionnaire biblique que j'ai utilisé, l'os est la partie blanchâtre, dure, qui sert de soutien aux parties molles de l'organisme. En Lingala, on dit moukoua. Alléluia Alléluia C'est ce qu'on appelle l'os. En néerlandais, je sais pas comment on dit l'os. Gabriel, en néerlandais, l'os, bot. Ah, OK. Ah, bot. Ah, c'est mignon, bot. Alléluia Alléluia ah, ah. Voilà. Donc l'os, c'est la partie blanchâtre dure qui sert de soutien aux parties molles de l'organisme. Quels sont les symboles derrière la notion de l'os Derrière la notion de l'os, nous entendons le soutien. L'os égale soutien. Lorsque l'os qui devait te soutenir, est complètement sec. Ça veut dire qu'il y a perte totale de soutien. Il y a perte totale de soutien. Dès lors même, il y a une maladie qu'on appelle la sclérose en plaques, qui affecte les os. Et quand les os sont affectés, il y a une dégénérescence progressive de la personne. Et ça amène aussi une diminution même de la taille de la personne. La chair également est affectée. Parce que l'os est censé soutenir. Lorsque les os sont déchets, ça veut dire qu'il y a une perte totale de soutien. Tu n'as plus de soutien. Tu n'as plus de béquilles, des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Question. Te que trouves-tu ou te retrouves-tu aujourd'hui sans soutien? Ou tout ce qui te servait d'appui et de soutien a disparu, perdu? Tout soutien est parti. Tu avais peut-être un compte épargne où tu mettais un peu de sous. Mais à cause de difficultés, difficulté, tu as été puisé dans les comptes épargne, Même dans les épargnes pensions, tu as été puisé. Ce qui te servait pour ton lendemain, ça a été utilisé puisé. Dès lors, ça peut être aujourd'hui une occasion pour toi qui justifierait tes crises de tension. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Tout l'épargne que tu avais mis, tu pensais, voilà, ça me sécurise pour le lendemain. Mes années futures sont sécurisées. Mais à cause des problèmes actuels, tu as tout puisé. Et aujourd'hui, tu te sens intérieurement, et même physiquement, financièrement, sans soutien. Les ossements desséchés égale perte de soutien. Autre symbole des ossements, os osse égale, Selon Genèse chapitre 2, si nous prenons Genèse chapitre 2, versets 23 à 25, Genèse 2, 23 à 25, la Bible dit « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tout de nus et ils n'avaient point honte. » Deuxième symbole des eaux. Les eaux, selon Genèse 2, 23 à 25, signifient également une aide semblable. Voici, lorsqu'Adam voit Ève, il dit Voici l'os de mes eaux, la chair de ma chair. Et Dieu, en amenant Ève chez Adam, il a dit Ton aide semblable. Les eaux égale une aide semblable. Mais lorsqu'ils deviennent desséchés, ça veut dire que. On a perdu son aide semblable. On a perdu son être cher. On a perdu son époux. On a perdu son épouse. On a perdu ses parents. On a perdu ses enfants. Comme Ézéchiel aussi. Ézéchiel avait perdu sa femme. Ce jeune garçon, à cause du ministère prophétique, Dieu a tué la femme d'Ézéchiel pour montrer au peuple leur condition actuelle. C'est la perte. La perte d'une aide semblable, te sens-tu en train de perdre ton épouse, de perdre ton époux, de perdre même l'amour de tes enfants, de perdre l'estime de tes enfants. Est-ce que tu te retrouves dans une condition comme celle-là, de perdre l'affection Tu sens l'amour de ton aide semblable s'étioler au fur et à mesure, lorsqu'on lorsqu fume une cigarette ou quoi que ce soit, la fumée s'étiole. Tu sens jour le jour, cet amour-là partir en fumée. Est-ce que tu es dans cette situation-là Si tel est le cas, ce matin, tu es au bon endroit. Les ossements desséchés, c'est aussi un symbole d'une instance de séparation, de rupture, de divorce amoureuse, de déception amoureuse. Je les dis, voici l'os de mes os. La chair de ma chair et le Seigneur dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les ossements desséchés, c'est un état de séparation, un instant, une instance de divorce. On est en train de frôler la séparation, de frôler le divorce, de frôler totalement l'abandon total. Autre symbole des ossements desséchés, c'est ce qui est sorti de toi qui devait t'aider au contraire et qui t'a fait défaut. Voyez, Ève, l'os des os d'Adam, la chair de la chair d'Adam, est sortie d'Adam par Dieu. Dieu sort Ève d'Adam pour lui donner l'os de ses eaux. chair de sa chair. Et lorsque cela devient desséché, ça veut dire ce qui est sorti de toi, qui devait normalement t'aider, mais non te fait défaut. Abandonne. Désolation et solitude. Ce qui est sorti de toi aujourd'hui, c'est ce qui te tue. Alléluia. Le secret que tu as révélé à l'autre, il se bat sur ce secret-là aujourd'hui pour te détruire. Alléluia. Tu lui as tout donné. Tu as été ouvert à lui ou à elle. Tu lui as donné ce que tu avais de plus précieux, ta virginité. Tu l'as connu à l'âge de 15 ans, tu avais 15 ans. Tu as tout donné, tu as sacrifié pour lui. Parce que tu voyais en lui ou en elle, c'était mon aide semblable. Faites jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui, cela est en train de se perdre. Il y a un abandon total. Que faire lorsqu'on est dans une situation comme celle-là? Comme celle-là. Tu rencontres un jeune homme qui te promet et merveilles. Qui te dit « Tu es la femme de ma vie » ou une fille qui te dit « Tu es l'homme de ma vie ». Tu sais comment on se sanctifie en tant qu'enfant de Dieu. Mais puisqu'il vient avec des belles paroles... Il a utilisé même le violoncelle et le violon Pour te fredonner des chants nouveaux Oh, os de mes chère de ma chère On t'appellera Beauté éternelle On t'appellera Miss de tous les âges et de tous les temps Et tu as cédé, Tu as livré le cœur Sans retenue Mais le gars, après avoir reçu ce qu'il voulait Le gars part Il part Dans quel état te trouves-tu Si tel est le cas pour toi Tu as la bonne Place ce matin. Les ossements desséchés, c'est aussi celui ou celle pour qui tu as tout quitté. C'est pour qui tu as tout quitté. Tu as quitté famille, tu as quitté pays, rêve, ambition, projet, travail, études et autres pour le suivre qui te laisse tomber. La Bible dit dans Genèse 2, 23, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. » Pour sa femme, il leur abandonne famille, père et mère, pour s'attacher aux ossements. Mais les eaux où tu t'es attaché, à qui tu t'es donné, ces eaux aujourd'hui t'abandonnent, ils deviennent desséchés. Mais j'ai abandonné ma famille pour toi. J'ai quitté le pays pour toi. C'est toi qui m'as amené dans ce pays. J'étais entouré de toute ma famille. Tu m'as fait venir dans ce pays. Tu m'as promis de rêves, un bonheur absolu. Mais aujourd'hui, pourquoi me fais-tu souffrir ainsi Qu'est-ce que je t'ai fait J'ai abandonné mes rêves. J'avais une carrière professionnelle prometteuse. Mais pour toi, j'ai tout laissé. Parce que tu m'as promis d'être continuellement avec moi. Mais aujourd'hui, tu m'abandonnes. Les eaux desséchées, c'est des ambitions perdues. Des rêves perdus des situations perdues alors qu'on avait tout donné on avait donné ses rêves on avait donné ses projets Autre symbole des, dos, des ossements desséchés la Bible nous dit dans Genèse 2, 23, 26, il dit et il deviendra une seule chair l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte ils étaient nus ils n'avaient point honte les os desséchés c'est cette situation où tout ce qui fait honte, dont on n'ose parler à personne, mais on fuit dans le secret. voyez, Adam et Eve pouvaient être nus l'un vis-à-vis de l'autre, mais ils n'avaient pas honte. Mais lorsque les eaux sont devenues desséchées, la honte est entrée dedans. Lorsqu'ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont couverts pour se cacher. La honte est entrée dedans. Est-ce que tu es aujourd'hui dans une situation, dans une vie Où quand tu te regardes toi-même Tu as une repulsion de ta personne Tu as honte de ta situation Tu as honte de ta vie Tu as honte de ce que tu es Tu as honte de ton état actuel Si tel est le cas pour toi Aujourd'hui, tu as la bonne place Et Dieu poursuit en disant encore à Ézéchiel Non seulement ils sont desséchés des eaux, mais en outre, ces eaux-là n'ont ni chair ni nerf. Non, ni chair ni nerf. Ni ni Et décep déception totale. Un nerf, par définition, c'est un cordon conducteur des incitations sensorielles du cerveau aux différents organes du corps humain. Et lorsqu'on dit son nerf, ça veut dire que c'est une vie sans goût. Il n'y a plus d'éléments pour te donner la joie de la vie. Il n'y a plus d'excitants sensoriels. Voyez-vous, nos sens, la vue, l'odorat, le nez, le toucher, ont des fois besoin des excitants pour être dans une joie, une certaine joie. Quand tu vois des belles choses, quand tu manges quelque chose de bon, ça te fait plaisir, alléluia, ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Comme hier, j'ai mangé un plat. Ça fait plus de deux ans que je n'ai plus mangé ce plat-là. J'ai mangé hier du foumbou. J'étais aux anges. Oh, Parce que c'est un plat qui m'a bercé depuis mon enfance. Voyez-vous, mes papilles gustatives étaient chatuées. Alléluia. Je ferai donner. Mais pour vous dire tout, j'ai senti l'onction. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on est sans air, ça veut dire que la vie n'a plus de goût. La vie devient insipide incolore, inodeur. Tu ne reflètes plus rien. Les nerfs, c'est aussi le symbole de son intellect lorsque son intelligence est touchée. Il y a certaines situations de la vie qui nous accablent tellement on n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à réfléchir. On a perdu tout sens de la réflexion. Les gens même peuvent te demander mais ton cerveau, il est parti où? Mais tu réfléchis comment? Parce que tu as tu es atteint, tu es touché, tu n'arrives plus à réfléchir. Il y a une confusion totale qui s'installe en toi. Confusion totale, j'ai plus de réflexion, j'arrive plus à appréhender les éléments de la vie. Si tel est le cas pour toi ce matin, tu es à la bonne place. Ils étaient aussi sans chair. La chair par définition, c'est le corps humain. Ça, il y a la chair de façon spirituelle, la nature de la chair. Mais aussi la chair, ça, cette viande ici, là, ça c'est la viande. Alléluia Dans d'autres endroits, c'est la viande. Amen Alléluia C'est ça dont on appelle la, la chair. Et quand on dit son chair, ça veut dire qu'il y a, y a une perte totale de la bonne santé. Voyez-vous, il n'y a plus de chair. La bonne santé est perdue. Ça veut dire qu'il y a une dégénérescence physique. Une dégénérescence physique. Il y a même la perte de poids. La perte de poids. Tu, tu, tu, tu maigris malgré toi. Tu manges mais tu ne sais pas où la nourriture va. Tu maigris malgré toi. à cause du poids que tu portes. Tout part. Le Seigneur dit à Ézéchiel. Non seulement ils n'ont ni nerfs ni chair, Mais ils n'ont plus non plus de peau. Il n'y a plus de peau. Et par définition la peau est une membrane qui recouvre le corps de l'homme et de beaucoup d'animaux qui protège contre les agressions physiques, contre les rayons solaires UV, le froid, la chaleur, la déshydratation et qui régénère la température du corps. Lorsqu'on dit qu'ils sont sans eau, ça veut dire qu'ils sont sans protection. Sans protection. Sans peau, ça signifie qu'il y a une fragilité de la vie. Sans peau ça signifie il y a un manque de besoins primaires parce que la peau nous protège et il y a des éléments dont nous avons besoin pour nous protéger sans peau ça veut dire il y a un manque de besoins primaires difficulté même pour le simple manger le manger devient difficile pour se vêtir se vêtir devient difficile même pour la maison avoir un simple toit avoir le toit devient quelque chose de compliqué, compliqué, parce qu'on est sans peau, sans protection, on est fragilité totale. Et sans peau signifie aussi le refus de prendre soin de soi. Voyez la peau ici, on entretient notre peau, on la lave, on la maquille, on, on, on, on, on, on, on loin d'huile. On la parfume. Mais lorsqu'on est sans peau, ça veut dire que il n'y a plus d'éclat. On ne veut plus prendre soin de soi-même. On se laisse aller. On se laisse aller dans la vie. Sans peau. Refus de prendre soin de ça. Maintenant, la grande question que Dieu pose à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, 3, il dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis Seigneur éternel, tu le sais. » C'est la même question. Face à ces constants, ossements desséchés, sans air, sans chair, sans peau, est-ce qu'il y a encore de l'espoir Est-ce qu'il y a encore de l'espérance Dieu vient, il pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ça peut encore revivre? Ézéchiel dit, père, tel que moi, homme, je vois ma situation perdu. Il renvoie la balle à Dieu. Toi, tu le sais. Ça peut être aussi pour toi ce matin. Est-ce que ma situation ici, ça peut encore revivre? Au-dedans de toi, tu sais, père, ça pour moi, Impossible. Ça veut dire, il n'y a plus de foi. Ézéchiel, il donne une réponse, je n'ai pas foi. Dans la vie, il peut nous arriver à un moment donné où la foi n'y est plus. Où la confiance n'y est plus. Où l'espérance n'y est plus. Mais quand on est dans cette situation-là, Ézéchiel se tourne à Dieu. « Seigneur, toi, tu sais toute chose. » Amen Si tu es dans cette situation-là, même si tu n'as plus de foi, ce n'est pas une raison pour avoir honte, ni pour quitter la présence de Dieu. Et c'est qu'elle est restée dans la présence de Dieu. Mais dire au Seigneur, toi, tu le sais. Alléluia C'est pour dire il restait encore une once d'espérance à Ézéchiel pour dire, si moi, homme, je suis dans l'impossibilité, l'incapacité totale de changer ma situation, de changer la situation du jour, toi, tu le sais et tu en es capable. Et le Seigneur dit, puisqu'il te reste encore une once de foi, une once d'espérance, le verset 4, il dit, alors, fils de l'homme, prophétise sur ses eaux, et dis-leur. Il dit à Ézéchiel, « Puisque tu te tournes vers moi, Ézéchiel, tu penses que moi, je peux encore agir. Maintenant, moi, je te demande à toi, homme, de prophétiser. Parce que ce n'est pas Dieu qui va parler à ta situation. Dieu te parle à toi pour dire à Ézéchiel, « Prophétise. » et c'est là où ça devient c'est devenu c'était quelque chose de subtil pour moi, une découverte que j'avais jamais appréhendée. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Il le répète au verset 4, au verset 9 également, il me dit prophétise. Vous savez, prophétiser par définition, ça signifie parler au nom de Dieu. C'est pour ça bien souvent ça commence par ainsi parle l'Éternel. Prophétiser, parler au nom de Dieu. Par extension, prophétiser, ça signifie aussi parler la parole de Dieu. Prophétiser signifie également parler comme Dieu. Ça signifie également parler au nom de Dieu. Aussi, parler à la place de Dieu. Et prophétiser signifie également Parler avec et sous l'autorité de Dieu C'est ce que le Seigneur donne à Ézéchiel Et dit à Ézéchiel de faire Le moyen d'expression de la prophétie Par habitude et de façon fréquente C'est la parole verbale Ce qui sort de notre bouche Ainsi parle l'éternel La prophétie fait partie des dons de parole Ou des dons vocaux qui doivent être vocalisés. Tu dois parler. Si la prophétie égale parler la parole de Dieu, mais quand vous et moi prophétisons souvent, tu sais que tu prophétises aussi. Même si tu ne dis pas ainsi par l'éternel, mais tu sais que tu prophétises. Quand le faisons-nous souvent? Lorsque nous sommes en train de prier. Quand tu pries, tu parles la parole de Dieu. Il est écrit dans ta parole. Voici. Voici tes promesses. Quand Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, il est en train de dire à Ézéchiel, prie. Et une prière de déclaration. Déclare ma parole. La prière. Dieu dit à Ézéchiel, dans cette situation que tu vois, moi je te dis Ezekiel, il y a encore de l'espérance, mais ce que je t'ordonne, c'est de prier en déclarant ma parole. Prie, prie. Ici si la prière dont il dit, ne me prie pas moi Dieu, prie sur les situations. Déclare ma parole sur les situations. Dieu dit à Ezekiel de prier. Dès lors, Dieu, lorsqu'il dit à Ézéchiel de prier, Dieu ne laisse pas seul Ézéchiel en train de prier. C'est Dieu qui prend Ézéchiel et qui lui dit, « Maintenant, voici comment tu dois prophétiser. » Dis ceci. Ça veut dire que Dieu conduit Ézéchiel à chaque saison à prier d'une certaine façon. Voyez-vous C'est comme à l'église ici. Nous avons des saisons de prière. Ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui inspire. Maintenant, vous devez prier de cette façon-ci. Vous devez demander ceci. Et c'est qu'elle était en communion avec Dieu. Ça veut dire ce type de prière. C'est une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Qui te conduit pas à pas. Mais si tu vis dans le péché. Le péché, on a dit, c'est la mort spirituelle. La communion est effacée. Comment vas-tu prier la bonne prière au bon moment et le titre de notre prédication du jour, comment rendre la prière, la, sa vie de prière efficace Comment rendre sa vie de prière efficace Comment rendre sa vie de prière efficace Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, les gens pensent des fois que oh, c'est des esservelés. Non, parce que le secret d'une vie de prière efficace, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est le Père qui convoit Ezekiel, qui commence à dire Ezekiel, je te montre une situation, voici prophétise, Prie de cette façon-ci par l'Esprit. La prière, nous fait monter dans les hauteurs divines et nous donne la vision de l'aigle pour voir et anticiper les événements. La prière sous la direction du Saint-Esprit, c'est un cheminement, c'est un processus. Voyez-vous, bien aimés du Seigneur, Dieu fait voir l'invisible à Ézéchiel, le fait pénétrer dans les profondeurs des choses et lui révèle les choses cachées, ce qui est au-delà du visible. Mais en même temps, à chaque Étape, Dieu lui dit, prie, prophétise. Chaque étape, Dieu lui dit, prie, prophétise. Maintenant, parle aux eaux, prie concernant les eaux. Demande maintenant que les eaux prennent de la chair, que les eaux prennent de l'air, que les eaux recouvrent la peau. Étape par étape, la prière, c'est un parcours initiatique de la foi. Ça veut dire que Dieu prend cet homme, l'amène petit à petit, petit à petit, à reconquérir la foi et à entrer dans des dimensions plus profondes. Il commence avec les os, l'ossature intérieure, les choses intérieures qui sont invisibles. Parle d'abord, restaure l'intérieur de la personne. Parce que lorsque il n'y a plus de soutien, on ne se sent plus sans soutien, on n'a plus d'espérance intérieure, l'homme intérieur est affecté, comme nous l'avons vu hier. D'abord, il faut redynamiser cet homme intérieur. Parle d'abord aux eaux. La prière est un parcours initiatique de la foi, où face à l'ampleur ou la gravité de la situation, ou la grandeur du défi à relever, l'on se sent impuissant et sans force. Le seul recours qui nous reste est de nous abandonner à Dieu. Et c'est qu'elle s'abandonne à Dieu. « Seigneur, toi tu le sais, conduis-moi. » Et le Père commence à le conduire. La prière est affaire d'homme, pas d'ange. Dieu dit à un homme de prier. Il ne dit pas à un ange de prier. Les anges ne prient pas. Les anges adorent Dieu. Au ciel, il y a un seul qui prie, qui intercède pour nous, c'est Jésus. Parce qu'il était aussi fils d'homme comme nous. La prière c'est l'affaire des hommes. Si toi tu ne pries pas, le Christ intercède pour toi. Ça veut dire que lui, il intercède pour toi, il fait le médiateur, la médiation entre le Père et toi. Pour prendre tes prières et dire, voilà, ma fille, mon fils a prié, je te le présente. Ça veut dire que si toi tu ne pries pas, le Christ n'a pas d'élément pour amener devant le trône du Père. Il n'y a pas de coupe remplie de parfum de ta part Alléluia C'est pour ça, c'est ton affaire C'est mon affaire de prier Le verset 4 il nous dit Il m'a dit prophétise sur ce jour Et dis-le heureusement de sécher Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle l'éternel À ces eaux voici Je vais Faire entrer à vous un esprit Et vous vivrez il dit, la prière, par la prière nous pouvons parler, commander avec autorité aux, aux hommes, aux arbres, aux animaux, aux situations de la vie, aux voitures, aux maisons. Vous voyez, Dieu est comme fou, il y a Ézéchiel, il parle aux autres. Mais si toi, dans notre société intellect, une, une société aussi réfléchie, raisonnée, raisonnable... Moi, parler aux eaux, dis, parle aux eaux, prie sur les eaux. Ça veut dire, hein, la prière affecte tout. Tu peux prier pour les hommes, tu peux prier pour les animaux, tu peux prier pour les, les, les, les arbres, tu peux prier pour les voitures, toute situation de la vie. Jésus a prié en maudissant un arbre et il n'a plus donné de fruits. Tu peux prier pour tout. Alléluia. Je me rappelle, maintenant on sait un peu à s'agir, mais de soi ça revient. Il y a un frère qui est hospitalisé. Il était hospitalisé, il a fait un grave accident hospitalisé. Il en était au service d'ordre. Quand on a appris ça, nos responsables ont dit, nous descendons à l'hôpital. Il était dans un endroit tellement la situation était grave. Il venait à peine de se marier. À peine de se marier. Et un grave accident où il était au bord de la mort. On arrive à l'hôpital. Personne ne pouvait y entrer. Il y avait un sasque parce qu'il était dans un état, dans les soins intensifs. Vous n'entrez pas. Donc, on n'entrait pas. Non, vous n'entrez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire Devant le sas là, on imposait les mains au sas. Rapapapa, rebosante kou, rebositan américain, rebasante keria. Même si nous n'entrons pas, nous imposons les mains au sas. Et on est revenu après. Quand on a, ils nous ont vu ce qu'on a fait hier, ils sont des fous, ils n'entrent pas. Même à, devant l'hôpital Nous n'entrons pas, pas de problème On va imposer les mains au mur Rabasser tes queries. Aujourd'hui le frère Il est vivant en bonne santé Amen. Marié et des grands enfants Amen. Vous pouvez prier pour tout Amen. Alléluia Amen. On parle en France <rire> On parle en France. Une voiture Vous voyez, il y a des voitures bancales Dieu, Tu l'amènes à, à gauche elle te conduit à droite. Mais on doit partir faire le ministère à l'église. accompagner l'homme de Dieu faire le ministère en France. C'est la seule voiture. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs. C'est tout ce que nous avons. Voiture, nous t'imposons les mains. On a fait l'aller. On a fait le retour. Sans problème. Alléluia. Parce que les choses entendent. Les éléments de la nature écoutent. Alléluia Des fois, vous, vous devenez trop civilisé. Non, non, non, non Un moteur qui ne démarre pas. S'il n'y a que ça qui reste comme solution, la prière, on a imposé les mains des moteurs. Moteur, je t'impose les mains. Au nom de Jésus, tu dois démarrer, tu dois démarrer. À un moment donné, on y va. Alléluia Parlez aux choses de la vie. Dieu dit, parle au nerf. Parle à la peau. Parle à la chair, commande aux éléments de la vie, comme aux hommes. Parle. Alléluia. Ici, c'est une dimension de la prière d'autorité. Tu peux même parler en chantant. Tu viens devant l'homme qui te fait, « I'm serving the God, a miracle, I know, tu vas changer. » Alléluia. Pour ne pas heurter la personne, hein. mais tu pries en fredonnant, « Tu vas changer, tu lèves même les mains. Prie. Prie, déclare. Alléluia. Alléluia. Prie, déclare les choses de Dieu. J'étais, quand j'avais pas de papier, j'étais parlé à l'atomium. Je me suis tenu devant l'atomium. Oh. Bien aimé. Parle aux situations de la vie. Ils ont des, des, des oreilles pour écouter. Des oreilles. On te retient le séjour. Tu vas devant le, le bureau là de, hein, le bureau là à Bruxelles, tu parles. Bureau, je te dis, ici, j'aurai le séjour. J'aurai mon séjour, vous allez me le donner. Parce que tu as cette autorité de parler. Tu as cette autorité. Voyez ici, la prière, ce n'est pas à Dieu. Dieu te dit, je suis avec toi. Hein. Parle, prie. Alléluia. Ce n'est plus là, hein. Notre Père qui est aux cieux, il sait qu'il est aux cieux, il sait que ton nom soit sanctifié, il sait que tu sanctifies ton nom, que ton règne vienne. Maintenant c'est le temps de dire que ton règne vienne, que ma situation puisse glorifier ton nom. Parle Et tu vas voir, quand tu continueras à parler, ça va commencer à te libérer de la dépression. Ça va commencer à ôter le manque d'espérance. Ça va commencer à te soulager, à te fortifier. Parce que maintenant, tu commences à parler le la, la langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Amen. Parle aux situations de la vie. Prie concernant les situations de la vie. Prie, prie, prie. Des bébés qui n'arrivaient pas. Oh non, la foi est décalée et tout. Ah bon, ok. Prends les mains. Rabba, Parce que de fois il faut bien prier en langue. Comme ça, quand les gens entendent, ils disent, là nous avons affaire à un fou. Ils partent Comme ça, ils te laissent seul. Tu prends de l'huile, tu en poses, tu rends d'huile. Rabba baba. Et à un moment donné, tu vois la foi. pour La foi. Parle aux situations de la vie. Tu as l'autorité pour le faire. C'est comme si Dieu dit à Ezekiel. Tu as cette. Pierre tu pleurer. Tu te sales à se Parle aux situations de la vie. Prie, parle aux situations. Il va le lui dire en répétant. Parle, parle, parle. Pourquoi Dieu lui dit de parler? Voyez. Oui. Dieu a créé le monde en sept jours. Il aurait pu le créer en un jour. Il a créé en sept jours. Chaque jour, il disait, c'est bon. Dieu aurait pu faire pousser les nerfs, la peau, la chair, le même jour. Mais pourquoi il a pris un processus et du temps? C'est pour dire, bien aimé, la prière est un processus. Ça prend du temps de foi pour que la, la chose devienne totalement complète. Mais ce que tu ne sais pas, pendant que tu pries, tu as l'impression que la situation se dégénère, dégénère plutôt, Mais il y a peut-être des eaux qui sont en train d'être rassemblées. Alléluia Parce que quand Ezekiel parlait, il a entendu un bruit, un mouvement. Les eaux commençaient à se rassembler. Peut-être maintenant tu es dans une étape où les eaux se rassemblent par rapport à ta situation. Dieu prend à gauche, à droite. Il rassemble les choses que toi tu ne connais pas. Mais si Ezekiel s'était dit je m'arrête au niveau des eaux qui se rassemblent. Il n'y aurait pas eu de nerfs, il n'y aurait pas eu de peau, il n'y aurait pas eu de chair. Il fallait que Dieu le pousse en disant, « Fils, continue encore, prie encore. » Il a encore prié, « Prends les nerfs. » Quand les nerfs sont venus, « Fils, ce n'est pas fini. » Demande la peau, demande la chair. C'est ça, Dieu nous pousse toujours à prier, à prier. Ça veut dire que, de fois, nous nous contentons des exaucements et nous nous réjouissons des exaucements qui ne sont pas en réalité des vrais exaucements, qui ne sont peut-être que la première étape. C'est pour ça que quand tu baisses dans la prière, après avoir reçu un exaucement, tu baisses dans la prière deux semaines, un mois après, rébellante, plus grave que ce qui était avant. Parce que tu étais simplement au niveau des eaux qui se sont rassemblées. Alléluia Mais pour arriver à ça, le Saint-Esprit te poussera toujours à la prière. Si on te pousse toujours à la prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Ici, Ézéchiel voit la vision du futur. Ce n'est pas ce qui va se passer là maintenant. C'est le futur que le Seigneur lui montre. Mais il dit, toi, prie. Tes prières d'aujourd'hui préparent ton futur. Les résultats, tu le verras un jour. Total, complet, total, un package. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Alléluia. La prière est un processus qui s'inscrit dans le temps avec des exaucements partiels pour nous pousser à aller encore plus loin. Mais bien souvent, nous nous arrêtons en chemin et nous nous contentons de célébrer des miettes en pensant que ce cela l'exaucement. Or, ce que Dieu veut pour nous, il veut que des eaux desséchés, prennent de nerfs, la chair et la peau. Dieu ne reproche pas Ézéchiel de prier pour les eaux, les nerfs, la chair et la peau. Les nerfs, la chair et la peau, selon notre introduction, c'est aussi le matériel, les finances, les besoins sociaux, affectifs, mariage, travail et autres. Dieu ne nous reproche pas de prier pour ces choses-là. Mais quand nous avons toutes ces choses-là, Dieu dit à Ézéchiel, il leur manque l'esprit pour qu'ils aient la vie. Au-delà du matériel, c'est que Dieu attend également de nous dans nos prières. De parler au Saint-Esprit. Lorsqu'il s'agissait de l'Esprit, il dit « parle à l'Esprit ». Ça veut dire de communier avec le Saint-Esprit. La prière va t'amener, doit t'amener à une communion plus profonde, à une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. À désirer encore des choses spirituelles, de réalités spirituelle. Et c'est lui-même qui conduit Ezekiel. Parce que le but ultime de la prière, c'est de nous conduire à la vie de l'esprit, à la vie avec le Saint-Esprit, pour que la lumière de la vie ne se teigne pas et que nous ayons une efficacité dans la prière. Une efficacité dans la prière. Vous savez, deux fois, ça c'est le secret que nous vous livrons, Deux fois quand vous nous voyez, nous prions en langue, Deux fois je vois des choses que vous ne voyez pas, quand je prie en langue, je parle à ces choses-là. Le pasteur prie longtemps en langue, tu ne sais pas, je suis en train de parler dans le langage céleste pour coder, pour que l'ennemi n'entende pas, parce que je suis en train de crier. Pendant que nous prions ici, Dieu t'amène des visions, tu vois des choses qui se passent dans le monde invisible, et tu les commandes, Alléluia, Alléluia, prie, prie, prie, sois une forme de prière, un homme de prière. Lorsque nous étions dans une cellule de prière, avant que l'église ne commence, on venait d'aménager, on a commencé la cellule de prière. Un jour, on était dans une maison en train de prier. Pendant qu'on priait, le Seigneur m'amène en esprit. Il me montre le lieu. Vous savez que toute ville a un hôtel. Vous savez, Dieu m'a montré l'hôtel qui contrôlait cette ville. On était une cellule. Dieu m'a montré. Pendant un temps de prière, il m'a montré. Parle maintenant. Et j'ai été même chercher l'endroit où ça se trouvait. Parle, commande. Parce que tu ne peux pas entrer dans une ville si tu ne lis pas l'homme fort. Il m'a montré l'homme fort pour le lier et le résultat, c'est l'église. Alléluia. Des fois, les situations dans la vie, c'est parce que tu n'as pas encore détecté l'homme fort. Dieu va te montrer, persévère, il va te montrer l'homme fort qui détient la clé afin que tu arraches cette clé. Alléluia. C'est pour ça que quand vous entendez des choses comme ça, la prière ce n'est pas un jeu. Je vous le dis, Église, la prière, c'est pas un jeu. C'est un cadeau merveilleux que Dieu donne à l'homme. Dieu s'associe à l'homme, Ezekiel, pour créer le monde, pour changer une nation, un peuple. Il s'associe à l'homme. La prière, c'est pas un jeu. Dieu prend tellement sérieux la prière qu'il s'associe à un homme. Il vient dans la dimension de l'homme et il dit, je vais t'initier pour déclarer des choses et que mon royaume puisse se manifester. Parce que mon peuple est dans un état de dessèchement, de pourriture. La prière, ce n'est pas un jeu bien-aimé. Ici, hein, ce n'est pas le diable. Hein. C'est Dieu. On ne parle pas de Satan. Hein. Alléluia. On parle, c'est Dieu qui conduit. Pour dire, hein, même si Satan contrôle, parce que les idoles, c'est les démons. Dieu ne parle pas à Ézéchiel de démons. Il dit, toi parle, commande, parle, commande, parle, commande. Alléluia. Même si.. Alléluia Vous savez un jour Il y a beaucoup, plusieurs années J'étais à Anvers Plusieurs années, j'étais encore étudiant Dieu M'a fait sentir La puissance du diable J'étais dans une chambre en train de prier seul Dieu m'a fait sentir la puissance du diable Bien aimé j'avais l'impression qu'à l'intérieur, j'allais exploser pour me faire comprendre la grâce que nous avons d'être en Christ. Si nous n'étions pas en Christ, nous ne pouvons pas tenir, je ne sais pas, énième des secondes de Vincent Ape. Nous ne pouvons pas, c'est impossible. Il contrôle le monde, c'est impossible. Il a une puissance. Dieu m'a fait sentir ça. Je criais, j'allais exploser. Et il m'a dit, maintenant, tu comprends la grâce d'être en Christ. En moi, c'est moi qui te protège. Si j'ôte ma protection, il va t'écraser, tu ne peux pas Alléluia Demeure en Christ Nous sommes dans une position de victoire Ne te laisse pas intimider Même si tu vois des gros démons Comment dessous Ne te laisse pas intimider Parce qu'en Christ, tu as la victoire Prie Prie avec la foi Sous la direction du Saint-Esprit Alléluia Comment prier Comment avoir une vie de prière efficace Prie, prie, selon les directives du Seigneur. Prie selon les directives du Seigneur, avec sa parole et sous la conduite du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Et la victoire sera certaine. Alléluia Le temps est avancé, je ne pourrais plus encore vous dire encore, parce qu'on on a des expériences, on a des... Oh, alléluia par rapport à la prière. Par rapport à la prière. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tu sais, le meilleur moment de prier, c'est quand tu es fatigué. Alléluia. Parce qu'il dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Quand je suis fort, faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu es accablé par des problèmes, c'est le meilleur moment de prier. Alléluia. Alléluia Moi, quand quelqu'un me dit « J'ai beaucoup de problèmes et tout », j'étais un peu, j'étais un peu, prendre un peu, un peu du jibi. Oh Je te dis, mes jeunes, 40 jours. Alléluia Entre dans une retraite quand tu sens de pulsions se lever parce qu'il y a des problèmes, je dois chercher un soutien. Non, le soutien que Dieu te donne, hein, la prière. Cherche sa force si tu n'arrives pas à prier seul Viens prier avec nous Il n'y a aucune raison Vous pensez que les pasteurs ne sont pas fatigués Ils sont aussi fatigués Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème Ils ont aussi des problèmes Des charges, ils doivent réfléchir L'église et tout Les fidèles est prier Mais comment tenir C'est la prière La prière Des hommes de Dieu qui ont abandonné ce principe Vous les voyez deux fois. Oh non, on l'a entendu. Il est en train de pomper de bouteilles de whisky Pompe, pompe, pompe, pompe. À cause de problème, il a abandonné le chemin de la prière. Alléluia. Prie. tu n'as aucune excuse de dire, voilà, j'étais accablé, j'ai pris ça. Non, il y a un moyen que Dieu te donne. Parle, commande. Ce qui te domine, commande. Je ne te prendrai pas, je ne boirai pas, je ne toucherai pas, je ne ferai pas ça. Je refuse. Parle, parle, parle, parle. Alléluia. C'est comme dans nos pays de voir je vois des mamans. Lorsqu'un enfant vient de naître, les mamans prennent l'enfant, ils parlent à l'enfant. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. parlent. C'est comme ça. Parce qu'ils croient que nos paroles ont de l'effet. Toi, tu es fils de Dieu. Comment tes paroles ne vont pas agir Parle, le circonstances de la vie. Que rien ne puisse te dominer. Alléluia. jean Ezekiel qu'il avait 25 ans. Il avait 25 ans. J'ai appris à prier à l'âge de 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans! 19 ans! Enfant, dix d'avant, dix ans. tu as déjà vu un ange? Tu as déjà vu un ange? Pas encore? Oh. Alléluia! Priez! Jeune étant, priez! C'est maintenant la meilleure saison où vous n'avez aucun souci. Tout vous est donné. Priez, priez, priez! Priez, priez, priez, priez, priez! priez. Bien-aimé du Seigneur! Priez, priez. Ma vie n'est que prière bien-aimée. Sans la prière, je suis rien. Prier, priez. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Oh, Père de gloire, garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter, des victoires à gagner. Ô oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Fidèle à toi, garde-moi, ô oh Seigneur. Fidèle à toi, fidèle à toi, Garde-moi, ô oh Seigneur, Fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, Des victoires à gagner, Garde-moi, ô oh Seigneur, Fidèle si tu te retrouves dans cette prédication, quel que soit l'endroit que tu es, en présentiel ou connecté, je vais te demander de te lever, de faire un pas de foi. C'est un pas où tu sors de cet état des ossements desséché. Et tu dis au Seigneur, tu le sais, je m'engage à être avec toi dans ce combat de la prière. Et les choses vont changer. C'est une décision que tu dis, je refuse de rester dans l'amertume, dans la mélancolie, dans le désespoir, dans l'abandon, dans les soucis, inquiétudes. Je refuse ça Seigneur, je prends l'engagement de déclarer des choses, de déclarer ta parole et j'ai l'espérance que tout ou tard cela changera. Si tel est ton cas, fais le pas dans la foi Fais le pas de la foi, lève-toi et parle aux circonstances je, je te laisse le temps Ne regarde pas l'heure, je te laisse le temps Pour commencer à parler aux circonstances Initie ce mouvement, parle aux circonstances Alors que nous chantons, garde-moi Toi tu parles aux circonstances, tu t'élèves Garde-moi, Oh Seigneur, il est là à toi ne regarde pas Y, ne regarde pas X Ce n'est pas son problème C'est ton problème avec Dieu D'ailleurs nous, fédé nous fédé avons tous les yeux fermés J'ai appris à des victoires Ça a Garde-moi Ô Seigneur fidèle à toi Fidèle à toi Garde-moi Ô oh Seigneur fidèle à toi, garde-moi, garde-moi, ô oh Seigneur fidèle à toi, j'ai appris, j'ai appris à remporter des victoires aux âmes. Garde-moi, garde-moi Thank ré ba ba ba ika Baikaria, Baba Que tu as perdu. Que le Saint-Esprit restaure cette dignité-là au nom précieux de Jésus. Les hommes ont joué de toi. Les hommes ont joué de tes sentiments. Tu te sens nul, abandonné, incompris, délaissé. Que le Saint-Esprit restaure ta dignité, la dignité de fille de Dieu, la dignité de princesse de l'Éternel. Que le Saint-Esprit restaure cette dignité au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Père de gloire. Merci pour euh, tous ceux pour lesquels tu m'as demandé de prier spécialement, ô oh Dieu. Merci également pour l'ensemble de ton peuple connecté en présentiel, ô oh Dieu. Parce que la grâce est libérée, ô oh Dieu. La grâce est libérée, ô oh Dieu. La grâce de la prière au oh Dieu pour avoir une vie efficace, une vie qui donne des résultats au oh Dieu. Merci Seigneur, et ce signifie fortifié par Dieu. Merci parce que ce matin, tu as fortifié ton peuple, tu as fortifié ton église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, « Rabba Santa Kerlodosita » Mira de Saint Anamaïka, le beau être avec moi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. se mettre debout à la Nouvelle-Jérusalem, à Londres, le mois de novembre, c'est le mois des anniversaires maintenant. Alléluia Amen. Voilà, tous ceux qui ont fêté leur anniversaire. Amen, Amen. Est-ce que l'Église peut se tourner vers eux, les tendre les mains et prononcer des paroles de bénédiction sur tous ceux qui ont fêté leur anniversaire Il y en a une qui n'est pas là, la petite Wendy aussi, c'était en novembre. Prions pour eux, prions pour eux. Seigneur de gloire, nous bénissons nos bien-aimés, Oh Dieu nous les bénissons de la bénédiction d'Abraham, oh Dieu. Merci de leur donner une longue vie. Merci de leur donner une vie prospère, une vie pleine de santé, oh Dieu. Merci de leur bénir à tous égards, oh Dieu. Qu'ils ne manquent de rien, oh Dieu. Merci qu'ils expérimentent une saison nouvelle, oh Dieu. Dans le nom précieux de Jésus. Nous les couvrons dans le sang précieux de Jésus. Et nous les bénissons à tous égards, au nom de Jésus. Amen. Amen Amen Amen Amen Amen, Amen. Amen. Amen. Alléluia alléluia. Ce n'est pas tout le temps que nous le faisons, mais quand le Seigneur nous demande de le faire, nous devons obéir, de passer un temps dans la prière comme celui-ci. Amen Voilà, nous sommes arrivés dans notre temps de 10 et offrandes. Si Dieu vous a mis à cœur, de vous bénir vous-même en apportant dans la maison du trésor d'imméoffrande, c'est le temps pour nous de pouvoir le faire. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Célébrer Jésus. Célébrer célébre, célébre, Jésus. célébré. Célébre, Jésus. Célébrer célébre, célébre, Jésus. Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Jésus. Il est vivant Il est vivant Il est vivant, Il est vivant. Il est vivant. c'est Jésus célébrer, Jésus célébrer, Jésus célébrer, Jésus Jésus célébrer, Jésus Jésus Jésus Parce que nous sommes encore dans le mois de la célébration, ô oh Dieu. Nous venons te célébrer avec nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Ouvre les écluses de cieux et répands ta bénédiction avec abondance. Donne à chacun d'entre nous ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer. Seigneur, que l'argent ne soit plus un problème pour qui que ce soit, ô oh Dieu, ni pour ton Église, Père, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci de libérer, ô oh Dieu, de libérer le mouvement financier dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton Église, ô oh Dieu. Merci de libérer cela, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Nous brisons par cet dîmes et ces offrandes la puissance de la pauvreté et du vol qui vole les bénédictions de ton peuple, nous brisons ces puissants de l'affaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous libérons la puissance de la multiplication, de la multiplication au oh Dieu, de la multiplication au oh Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. amen. Merci, maman. Amen. Alléluia, Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte du jour, si nous pouvons nous mettre debout. Est-ce que quelqu'un a besoin de prière? Oui, tu peux. Viens. Viens. Je vais prier pour toi. Viens. OK. Je vais prier pour toi. OK. Seigneur, j'obéis. OK. Je prie pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu veux cette prière et que le Seigneur écoute la profondeur de ton cœur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 et on se retrouve demain, que nous continuons la prière. Alléluia. Amen. La prière se marche et l'onction agit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus même, Alléluia, Jésus même, Jésus même, Jésus même, Jésus, Alléluia, et Jésus même, Jésus même.